Je suis Adrien Pinot et nous sommes sur le show Ami Automne Hiver 2023. Nous voulions créer un look pur et minimal, mais qui met en valeur la beauté des femmes. Après avoir hydraté la peau, je travaille la base avec le fontage des skins. Je travaille les sourcils avec le crayon aquaresist et applique au creux de la paupière interne le starlit Powder. J'applique ensuite l'Artiste Face Color pour un effet bonne mine et le Pro Glow sur les pommettes pour donner du relief au visage. Je termine par le Rouge Artiste Velvet Nude que j'applique sur les lèvres pour un effet naturel.